Nous aurons dans cette vidéo le plaisir mathématique de découvrir une fonction, la fonction gamma, ou bien fonction gamma de l'heure. Pourquoi fonction gamma de l'heure Euler, parce que c'est Euler qui est le premier à développer cette fonction dans le domaine de l'interpolation de factorielle, de la fonction factorielle, lorsque nous sommes avec des entiers naturels. Factorielle n peut être interpellé par la fonction gamma. Mais Wallis aussi a utilisé la fonction gamma pour, dans plusieurs formules. Il a utilisé la fonction gamma. Et Sterling aussi a utilisé dans sa célèbre formule, la formule de Sterling, il a manipulé la fonction gamma. Bernoulli aussi a utilisé la fonction gamma dans le domaine de la probabilité. L'utilisation de la fonction gamma est répandue. En science d'une manière générale. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour euh, comprendre, euh, euh, manipuler euh, la, fonction la fonction. Gamma est une fonction qui est définie de cette manière. Donc, gamma est une fonction, est une fonction définie par. est une fonction définie. définie par euh, cette expression, c'est la fonction qui est définie par, euh, c'est défini de l'intervalle 0 plus infini, 0 plus infini, et ça atterrit dans R. Et notons que R c'est moins infini à plus infini, moins infini à plus infini, ça c'est l'ensemble R. Alors, euh, qui a tout x? on associe euh, gamma de x. Gamma de x, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus infini t à la puissance x, t à la puissance x moins 1, exponentielle moins t dt. Exponentielle moins t dt. Alors, euh, la fonction ainsi définie, nous sommes ici x, est un nombre réel strictement positif. Cette fonction peut être définie lorsque x est dans z, et dans l'ensemble c des nombres complexes. Donc si x est un nombre complexe, l'étude aussi devient très intéressante lorsque nous sommes dans, dans les nombres complexes. Si x est un nombre complexe, c'est-à-dire x s'écrit sous la forme. Euh, de partie réelle, a plus euh, i partie réelle, b partie imaginaire. Lorsque x est un complexe, euh, cette fonction est de classe C infini et elle est holomorphe dans le disque, dans le demi-plan, euh, l'ensemble des, des, des, euh, des x éléments de Z, éléments de, de C. Telle que la partie réelle de x est strictement positive. Cette partie est strictement positive. Donc, euh, lorsque x est un nombre complexe, la fonction gamma, ainsi dit, la fonction gamma avec x complexe est une fonction de classe C infini. Et dans ce demi-plan euh, défini, euh, par les complexes qui ont pour partie réelle strictement positive, la fonction gamma est holomorphe. Euh, ce cas sera être traité en analyse euh, complexe. Mais ici, nous allons voir le cas où nous sommes dans R. Nous allons voir le cas réel de la fonction gamma. Alors, pour ce cas réel, euh, la fonction gamma est définie comme étant euh, l'intégrale de zéro à plus infini, t à la puissance x moins 1, exponentielle moins t, dt. Alors, euh, cette intégrale est une intégrale euh, généralisée, impropre. Elle peut converger tout comme elle peut ne pas converger. Est-ce est, Nous allons essayer de voir est-ce qu'elle est convergente. Est-ce qu'elle est divergente Et si elle est divergente, ça veut dire que la fonction gamma n'est pas définie. Il faut que ça existe parce qu'il faut que le résultat soit un nombre réel. Il faut que le résultat soit fini parce que le résultat est dans R. Donc, il faut que euh, la fonction, l'intégrale qui est ici, là, soit une intégrale qui est convergente. Alors, nous allons montrer la convergence de cette intégrale-là. Alors, euh, pour cela, nous allons considérer... Euh, pour cela, on va considérer... Euh, je, vais, je, vais, je vais considérer cette fonction. Je vais considérer la fonction qu'on a intégrée. Je pose... Euh, F, c'est la fonction que je considère là, qui a tout T. On associe F de T, c'est égal, euh, égal à T, je m'excuse, égal à T euh, puissance X moins 1 exponentielle moins T. Je considère cette fonction euh, pour T sur... Côté variant de 0 à plus infini. Je vais voir, est-ce que cette fonction-là est intégrable Est-ce que cette fonction est intégrable de 0 à plus infini Alors, pour cela, euh, si cette fonction qu'on a considérée là, sur l'intervalle 0 à plus infini, euh, c'est une fonction qui est positive, elle est continue. Parce que la fonction exponentielle continue, cette fonction aussi continue. Donc euh, la fonction qui est ici est continue, donc intégrable. Euh, continue sur cet intervalle. Donc f est continue et strictement positif. Mais c'est la continuité qu'on va utiliser ici. F est continue. Strictement positive, on va utiliser après. Strictement positif Sur l'intervalle 0 à plus infini, toute fonction continue est intégrable. Donc, f est intégrable. Donc, intégrable intégrable euh, sur euh, euh, l'intervalle 0 plus infini. La fonction f est intégrable sur l'intervalle 0 plus infini. Mais, c'est pas fini. Nous, on a écrit l'intégrale de 0 à plus infini. Donc, on va voir l'étude de la fonction f lorsque nous sommes au voisinage 0. Lorsque euh, le, le t devient à nous euh, euh, 0, autour de 0. Lorsque t est égal à 0, ici parce que l'intervalle est ouvert. Maintenant, lorsque t est égal à 0, est-ce que l'intégrale qui est ici là euh, est définie Est-ce qu'elle converge Alors, donc, cela nous amène à voir l'étude. Donc, on va étudier les premiers cas. On va faire l'étude étude de f en zéro. On va étudier la fonction f qui est ici en zéro, parce que cette écriture c'est en zéro. Et après, on va voir aussi en plus infini. Alors, l'étude de f en zéro. La fonction f on a écrit que f de t c'est égal à t quand x est euh, égal à t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t. t à la puissance x moins 1 exponentielle moins t. Mais Notons que cette fonction, c'est une fonction, c'est gamma de x, c'est une fonction de x. Mais on est par rapport à t. Donc ici, j'ai considéré la fonction f de t qui Est une fonction de x. Donc j'étudie f de x, f de t lorsque t est, voie, est égal à 0 et lorsque t est égal à plus infini. Ici on voit le cas 0. Alors ici cette fonction est équivalente lorsque t tend vers plus infini. Cette fonction est la même fonction, elle est équivalente à. Euh, la fonction t à la puissance euh, x moins 1. Lorsque t devient plus infini. Alors, à partir de ce niveau-là, euh, nous avons euh, cette fonction qui est ici. x à la puissance t moins 1. Si on intègre, on voit autour de 0. Donc, euh, on aura ici l'intégrale de 0 à plus infini. Euh, on aura quoi J'aurai ici, la fonction f devient maintenant x, t à la puissance x moins 1. Donc j'ai ici t à la puissance x moins 1. Voilà. Dt. On a ça. Et cette écriture peut se réécrire de cette manière intégrale de 0 à plus l'infini, 0 à plus l'infini. Et ici, je peux écrire dt. Euh, ici, je ramène t en bas. Quand on ramène t en bas, ça va me donner ici, là, 1 moins x. Voilà. Donc, l'intégrale de 0 à plus infini dt sur 1 moins x. Et ici, comme c'est les t, et cette fonction-là euh, est positive, elle est positive. Pour euh, les t sur l'intervalle 0 à plus infini, cette fonction est positive. Et cette intégrale, c'est la forme des intégrales de Riemann. Et l'intégrale de Riemann est convergente lorsque euh, nous avons... Euh, pour que cette intégrale converge, cette intégrale est convergente pour 1 moins x inférieur à 1. Il faut que 1 moins x soit inférieur à 1. C'est la forme des intégrales de Riemann. Alors euh, là, je vais simplifier en 1. 1. Donc, ça me conduit à moins x inférieur à 0, moins x inférieur à 0. Et là, x est comment Ça conduit à x euh, strictement supérieur à 0. x strictement supérieur à 0. Alors, x extrêmement supérieur à 0 nous renvoie dans la définition, le domaine de définition de la fonction gamma. Donc, ici, la fonction, l'intégrale qui est ici est convergente pour x égale à 0. Maintenant, oui. reste à voir la convergence de cette de, de intégrale lorsque euh, nous sommes autour de plus et nous allons euh, voir l'étude de la fonction f en plus et Alors, euh, pour cela, nous avons la fonction f. On va chercher la fonction f de t, c'est égal à t, euh, puissance x moins 1, exponentielle, moins t. On va chercher l'équivalence de cette fonction euh, lorsque x est égal à plus infini, lorsque x est grand, en plus infini, et lorsque t est égal à plus infini. Alors, euh, pour chercher une fonction, une fonction qui est équivalente à celle-ci, nous allons euh, multiplier notre fonction f, là. Nous le multiplions par t carré. t carré fois f de t, ça me donne quoi? Ça me donne ici t carré x moins 1 exponentielle moins t et ça, cette fonction n'est rien d'autre que euh, x, parce que là j'aurai ici x euh, moins 1, maintenant plus 2, donc c'est x plus 1 et exponentielle, euh, exponentielle moins t, je le remets en bas, donc ça devient exponentielle t et pour ça, par croissance comparée, la fonction exponentielle croit très vite que la fonction puissance. Donc, cette fonction tend vers zéro lorsque t tend vers plus infini. Alors, euh, comme on a multiplié f par t carré, ça tend vers zéro lorsque t tend vers plus infini. Donc, la fonction qui est ici est équivalente à cette fonction zéro de t. 0,1 sur t carré. La fonction qui est ici est intégrable, donc euh, f est intégrable euh, en euh, cette intégrale là converge autour de euh, en plus ici cette intégrale là euh, existe. D'où la fonction gamma est bien définie parce que cette intégrale est, euh, est, est convergente. Donc, la définition de la fonction gamma est une définition qui est bien et consistante. Nous avons vu que la fonction gamma est une fonction qui est bien définie. Maintenant, dans cette partie, nous allons, dans cette proposition, montrer que pour tout x qui est dans R étoile plus, un x, un réel strictement positif, on va montrer que gamma de x plus 1 égale x gamma de x. Alors, pour cela, nous allons démontrer cette proposition-là. Alors, on va donner la preuve de cette proposition. Preuve. On va prouver cela. Et pour prouver cela, nous allons partir de cette relation. La fonction gamma étant bien définie, elle est définie de cette manière pour tout x élément de R étoile, plus nous avons dit que gamma de x, c'est l'intégrale allant de 0 à plus infini de t à la puissance x moins 1, exponentielle, moins t, dt. La fonction gamma étant bien définie, euh, comme x est strictement positif, cela montre que x plus 1 est aussi, j'ajoute 1, 1, c'est strictement supérieur à 1, et 1 est supérieur à 0, donc x plus 1 est strictement supérieur à 0, donc dans R étoile plus, donc nous pouvons sans problème prendre gamma de x plus 1. Je peux écrire gamma de x plus 1. Là où je vois x, je vais remplacer x par x plus 1. Donc ça va me donner cette intégrale déjà, Alors, intégrale de 0 à plus infini t à la puissance x. Maintenant je vais remplacer x ici par x plus 1. Donc j'aurai ici x plus 1, moins 1. Donc 1 moins 1 sera parti. Donc j'aurai ici t à la puissance x tout simplement. Et ici, j'aurai exponentiel moins t. Voilà. Et j'ai mon dt. Donc, gamma de x plus 1 est bien défini. Ça existe. Parce que x plus 1 est strictement supérieur à 0 pour x un euh, réel qui est strictement aussi euh, supérieur à 0. Alors, maintenant, on va montrer que gamma de x plus 1 c'est égal à x gamma de x. Alors, on va partir de cette relation. Dans cette relation-là, je vais faire une intégration par partie. Alors, je vais poser dans un premier temps U de t. Je pose U de t égale à t à la puissance x. U de t égale à t à la puissance x. Ça me conduit à quoi Ça me conduit ici à... Euh, je vais dériver U' de t. La dérivée de x, t à la puissance x, c'est égal à x. T à la puissance x. Moins 1. N'oublions pas que ici, la fonction, c'est une fonction de, de, de, de t. Ici, une fonction de t. Donc, j'aurai ici, euh, ça fait x, ça dérivée x, t à la puissance x moins 1. Et je pose v', je fais une intégration par partie, v' de t, je pose égal à exponentielle de moins t. Exponentielle moins t. Donc, ça me conduit à v de t. Ça va me quoi? Euh, à partir, je me pose la question quelle est la fonction que je dérive, j'ai exponentielle moins t En quelque sorte, exactement, c'est se poser la question quelle est la primitive de la fonction exponentielle moins t Exponentielle moins t, sa primitive, si je dérive cette fonction moins exponentielle moins t, ça me donne exponentielle t. Donc, c'est ça la primitive. Ici, euh, en posant euh, de cette manière, nous utilisons la formule, euh, nous faisons une intégration par partie. Donc, euh, euh, uv, notre intégrale, ça nous donne intégrale de, de A à B. Je prends de A à B, intégrale de A à B. Et après, je vais faire tendre A là, vers euh, 0. Je vais faire tendre B vers plus infini. Donc, finalement, on aura ceci. On aura, euh, j'aurai le, le produit. Donc, j'ai ici euh, notre intégrale. Ça fait T à la puissance euh, X exponentielle moins T dT. C'est égal à quoi C'est égal à U fois V. Donc, U fois V, ça fait... Euh, j'ai moins T ici. Donc, j'aurai moins T. Moins T à la puissance X exponentielle moins T à prendre entre A et B. À prendre entre A et B. Et puis, moins de l'intégrale. Donc, U fois V, intégrale de, de A à B. U fois V, donc intégrale de A à B. Il euh, y a un moins qui est ici, qui va multiplier ce moins, et ça va devenir ici plus. Alors, donc, euh, j'aurai ici euh, x. T à la puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Voilà. Euh, à partir d'ici, je vais arranger cette écriture-là. Euh, on va arranger cette écriture. On aura ici. Euh, euh, ça va me donner quoi Je mets b là. Ça va me donner ici. Euh, C'est égal. Euh, je continue. Ou bien on peut. Euh, on continue là. Donc je vais ici moins b. J'aurai moins b à la puissance X, moins B à la puissance X, euh, exponentielle de moins B, donc je remplace T par B, donc j'aurai ici moins B à la puissance X, exponentielle de moins B, maintenant moins F de, de A, donc le moins qui ça ici, euh, avec le moins de, de l'intégrale, ça devient plus, donc plus a à la puissance x exponentielle de moins a. Et ici, comme x n'est pas fonction de t, je peux sortir de x. Donc, plus, voilà, j'aurai ici, quand je fais plus, j'aurai ici x intégrale de a à b, x intégrale de a à b, euh, cette partie, j'aurai ici euh, t, T à la puissance X, moins 1, exponentielle de moins T, et mon dt. Exponentielle de T, et puis là, j'ai notre euh, dt. Alors, lorsque euh, B, euh, le B tend vers plus infini, on avait dit, B tend vers plus infini, quand B tend vers plus infini, quand B tend vers plus infini, quand B tend vers plus infini, alors euh, toute la quantité-là tend vers 0. Quand A tend vers 0, cette quantité-là aussi tend vers 0. Quand A tend vers 0. Donc, euh, tout ce qui est ici, là, ici, ça tend vers... C'est égal à 0. Donc, ça va rester X. Ça reste X. Euh, euh, lorsque j'ai ici A tend vers 0 et B tend vers euh, euh, plus infini, ça va rester, ça va me donner ici, euh, X, ça donne X intégrale de 0, puisque A, il à 0, B égale, plus infini. Voilà. Et ce qui est ici, j'ai ici quoi J'aurai ici T à la puissance X moins 1, exponentielle, moins T, DT. Et la fonction qui est ici, là, cette intégrale, n'est rien d'autre que notre fonction gamma. Donc finalement, j'ai tout simplement x fois gamma de x. D'où, on vient de montrer que pour tout x réel, strictement supérieur à 0, gamma de x plus 1, gamma de euh, x plus 1 est égal à gamma de x plus 1 c'est égal à x gamma de x, d'où la propriété euh, vérifiée.